Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cuisine Time, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais avant de la commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et ainsi qu'à activer la cloche de notification afin d'être informé sur toutes les dernières publications de la chaîne. Je vous invite également à suivre la chaîne sur le compte Instagram ainsi que Facebook. petite vidéo rapide où nous allons réaliser des galettes tortillas à la farine de blé qui vont nous servir par la suite pour la recette de délicieux tortillas. C'est parti On prépare de la farine, de l'huile d'olive, du levain naturel, du sel, de l'eau et du miel. Dans un petit bol, on va d'abord mélanger la farine, le sel et l'huile d'olive. Ensuite, dans le saladier, on va mélanger le levain naturel, l'eau et le miel. On va enfin rajouter la farine et pétrir le tout. Lorsqu'on obtient une pâte bien souple et lisse, on la met en boule d'une pellicule plastique pour éviter le dessèchement et on la laisse reposer 30 minutes. Après les 30 minutes on va diviser la pâte en petits pâtons de 70 grammes. Ensuite on va les rouler en boules, les étaler le plus finement possible une par une et on va fariner et superposer chaque feuille obtenue les unes sur les autres et passer à la cuisson des galettes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à cliquer sur le lien où je vous montre comment réaliser de délicieux faritas avec cette même galette. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Cuisine Time pour de nouvelles recettes fraîches, simples et techniques avec un résultat professionnel. Salut